vraiment des grosses nures, là, ces trucs. Hey, bonjour à toutes et à tous. Euh, bienvenue et euh, salutations des loutres. Donc, euh, ben, comme pour la première partie, l'introduction va être un peu longue. Je reviens des manifestations euh, à Paris euh, contre la réforme des retraites au euh, début euh, de la semaine. Oh. Attendez, Miss Miss, Miss Venez. Il y a un sac à dos derrière ce banc C'est bon, c'est celui-là De rien merci. Si jamais... Merci beaucoup. Du coup, si vous voulez aller directement au livre blanc, la vidéo sera chapitrée, du coup, allez-y cliquer. Sinon, si vous restez avec nous, eh bien, merci beaucoup pour, pour le respect. Ça m'a fait vraiment super plaisir que vous soyez euh, nombreux à venir euh, bah, pour la nouvelle première euh, de euh, ce Livre Blanc. Et euh, donc euh, merci beaucoup à toi, euh, Fripanter, d'avoir amené euh, plein de gens euh, adorables et intéressés. Il y a eu des super belles questions qui ont été posées, c'était vraiment euh, très agréable pour moi euh, d'essayer de, euh, d'y répondre. Tout comme euh, l'after euh, qu'on a fait chez toi en direct euh, était euh, très sympa, c'est vraiment une chance. Euh, et ça me fait toujours plaisir bah, d'échanger avec toi autour... Euh, de nos expériences de ZAD, qu'elles soient bonnes comme mauvaises. Alors à la santé à tous nos camarades. Ah, on tournoté aujourd'hui. Pour le coup... Euh... Alors, excusez-moi, ben, pour une fois, je vais mettre euh, des gants. À dire vrai... Euh... Eh bien ça m'a fait très plaisir de revenir euh, sur le sur le terrain. Pour le coup.. Euh, enfin de revenir sur le terrain avec une caméra, c'est.. Euh, je réalise que c'est quelque chose que, que j'aime bien faire, euh, que de pouvoir. que de pouvoir témoigner et, euh, et rapporter euh, quelque chose. Euh, quelque chose du moins. Euh, donc, euh, oui, si vous voulez pas m'entendre euh, parler euh, de, euh, des projectiles qu'on s'est pris euh, sur la tronche euh, et qu'on se prend toujours sur la tronche euh, à Paris euh, et en France, c'est bien. Vous pouvez aller au Livre Blanc, euh, je vous en prie. Et je vous conseille euh, aussi de regarder euh, la première partie pour avoir euh, du contexte euh, par rapport à l'histoire du projet, euh, etc. Ensuite. Euh, une deuxième raison aussi pour vous de cliquer et d'aller directement à la présentation du livre blanc c'est que bah, je vais vous faire euh, on va passer un peu de temps à parler euh, grenades et, euh, et projectiles que ce soit des lacrymogènes que ce soit des assourdissantes ou des grenades de désencerclantes donc euh, si euh, ça ne vous intéresse pas allez-y mais en tout cas merci de regarder euh, cette partie 2 et de participer et j'espère que vous serez nombreux euh, et nombreuses dans le chat, pour pouvoir discuter et échanger. Allons-y. La classique. La classique de r 56 ou MP7. Voilà, donc c'est un type de grenade lacrymogène qui contient... Euh, ça, dépend, ça dépend du modèle. Bon, là, c'est -là, une MP7, ça contient 7 palais de gaz lacrymogène qui est concentré à 10%. Ça peut couvrir... Euh, on va dire entre 900 ouais entre 900 et 1000 ouais plutôt entre 800 et 1000 m2 de de gaz, de gaz sur 2 à 5 mètres de hauteur ce qui m'inquiète ce qui m'inquiète toujours c'est que là on a une série une série donc PBO ça va être donc là ça va être Nobel sécurité avec cette palais de gaz de 10 grammes. 22, c'est l'année de fabrication. Ce qui m'inquiète, tout, ce qui m'inquiète, c'est que même sur les séries les plus récentes, on peut voir qu'elles ne fonctionne toujours pas bien. Là, par exemple, il y a toujours, je dirais, deux palais à l'intérieur. De plus, euh, bah, la grenade a eu un dysfonctionnement. Elle a tellement chauffé après coup pendant son vol, je, je, ne, sais, je ne sais pas que le plastique s'est ramolli et ne fait pas ne fait pas une sortie propre. Je pense que ça a été... Euh, que c'est arrivé euh, peu de temps après euh, qu'elle ait, qu ait touché le sol pour qu'il reste quand même... pour que... Euh, plus de la moitié des palais aient pu sortir euh, et que les autres euh, soient restés coincés. Et donc, euh, on voit bien que ce n'est toujours pas parfait euh, que, que d'avoir ça. Même dans les séries euh, les plus récentes. Au moins celle-ci euh, n'est pas polluée. Donc là, c'est une série 07 de 2022. Qu'est-ce que on a des... On a de la série 35 qui date de 2020 et qui, celle-là, n'a pas mal fonctionné. Ici, euh, non, ici, toujours une série 35 de, de 2020. C'est assez encourageant. Euh, bon, on est... Ce type de grenade, leur dispositif d'amorce ressemble à ça, imaginez... Ici, donc vous avez la goupille voilà ce que ça peut donner à l'intérieur c'est euh, bien horrible euh, ne, euh, ne vous amusez pas enfin je vous déconseille d'essayer de, de ramener de ramener ce, ce type de, de débris chez vous j'ai dû j'ai préféré tourner cette, cette vidéo en journée parce que l'odeur est simplement dégueulasse et, et euh, j'ai dû ouvrir encore la fenêtre pour pouvoir survivre, et j'ai toujours le nez qui pique et je risque de chialer. Pas des souvenirs très agréables. Du coup, on a aussi, là, la petite série CM3. Donc, euh, le gaz CS à l'intérieur est encore plus concentré, il me semble qu'il est à 15%, et ça peut couvrir jusqu'à 200, 300, 300 mètres, de, 300 mètres carrés de... De gaz. Et ici euh, ça va être la grenade lacrymogène CM3 de la Celtex, avec trois palets qui vont émettre pendant 30 secondes euh, du gaz CS concentré à 15%. Ouais le CS est bien à 15% et avec une grenade qui contient trois petits palets euh, comme ça on peut avoir 300 à 400 mètres de sur, carrés de surface qui sont recouverts par les gaz. Donc ça c'est leur dispositif d'amorce, je n'ai pas retrouvé le corps de grenade et... Les points bien graves, en tout cas, c'est vraiment répugnant. Et voyez l'état, on voit bien que ça chauffe, ça chauffe beaucoup, donc... Euh, ce n'est pas bien, ce Celles-ci, elles ont l'air d'être un peu moins susceptibles de, de mal fonctionner, mais bon... Le gaz pique encore plus que d'habitude, le gaz CS... Donc, euh, ouais, de toute façon, pour, ce, euh, pour ces deux types euh, de palais, les effets euh, sont les mêmes, mais euh, ils peuvent être encore plus amplifiés avec ceux-là qui ont tendance à, si, euh, si mes observations sont justes, ils plutôt euh, tendance à être tirés en l'air, ce qui fait que ces palais euh, vont plus souvent euh, retomber sur la foule déjà, euh, déjà enclenchée. Donc là, le euh, gaz et le gaz CS est euh, dosé à 15 Ici, il est à 10 Dans les deux cas, on va avoir euh, bah, les effets habituels. sérum Ça va, ça va, ça, va, ça va. Ok. Bon courage, le médic. pas de temps, mais...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 C'est Fais plus mais gaffe oh oh Ça va ton épaule ah. non, non mais c'est juste parce que j'ai une luxe et j'avais une ancienne ah ouais. une luxation à ah l'épaule. Fais gaffe, ça va exploser. Attention Attention Attention bougez vous Ouais, ça devient dangereux.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 Il raconte des blagues Attention C'est bon, j'ai de l'eau pour le thé. Je juste que je retrouve à bout de thé maintenant. Et ça devrait le faire. Ah oh merde, poire à la mais mais la bouche de thé. C'est bon, on est là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 Tu veux vraiment la jeter Ouais ouais, il y a des munitions, il y a que 5 Grenade <t'> Grenade l'école, on m'a dit que c'était pas sympa de lancer des grenades go, sur les Attention, grenade Voilà oh, la gauche. Voilà oh, oh, la la belle verte. Attention Attention Arrête-toi Arrête-toi oh, Attends ça. Putain, heureusement. T'as oh, a... ouais. ouais. eu très chaud, mec. La grenade, grenade, allez, ah, grenade, ici. Si Attends, j'ai pas entendu. Tu as ah, capté une grenade Capté la crimo Pardon Capté la crimo Non, plutôt thé à soupe. C'est ce qu'on appelle le maté. Oh, des humains, hein. -vous, vous je les humains mettez-vous vous venez précis. recule, Il recule. Il recule. Ah.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 c'est notre victoire parce qu'on est meilleur et on croit au pouvoir de l'amitié! Bravo. Bravo! Encore une victoire de canard Dans par ce temps de canard! canard. Est un, un, froid de canard. un peu brillant quand même! Ils sont pas un peu brillants les voisins quand même? <rire> Je peux pas voir son peinards, merde! Allez! Hey C'est une vieille tactique de couverture! Ah voilà. Ça a l'air d'aller. Euh, Regarde Ça, ça pète le son aujourd'hui, hein, c'est crée <rire> oh, ouais. bon, Ah On les oui pour, oui on d'écraser les mecs Ça va, vous inquiétez pas, merci. Ouais, ça va, vous inquiétez pas. Ça va. Ah putain. Ça va Ouais, ouais, ça va. Ça vient avec l'habitude. Tu une petite Euh... non, du café cette fois, Allez. Tiens. Oh Et B Hein Beau score Attends, ça Oh là, ça c'est moche Pas tenter ça a toujours un goût de chiotte hein. ils en font pas en menthol. Ah en fais la pas. La fraise ça serait bien ah, La fraise ouais, ouais, ouais, carrément. Ouais, oh. Fraise des, des un, un bon goût de pêche, tu sais, quelque chose qui va bien. La pêche. Ah oui. Ah la pêche, la banane. Oh. Chouette. Ils sont... ils sont beaucoup calés. Ce qui est bien, c'est qu'on suit bien la merde parce qu'il y a leur commandant qui est en plein milieu et normalement ils se jouent pas. Oh ouais. Il a besoin d'être sur le terrain. Ah, désolé pour vous. Hein. Bas, désolé pour toi aussi. Hein. Ça ira. Ah oh, on a un Charlie. On est sauvés. Oh. Ils marcher. Ils plus rien. encore un petit peu. Genre 20 mètres, tout seras plus calme au carton. Médic Médic, quelqu'un a du sérum Du sérum, tu vois C'est bon Encore un petit coup. Merci, gars. Mets en mets 60. Courage, fais gaffe à toi. Vous voulez la liste Allez. On a l'irritation des muqueuses, c'est toujours très agréable. De l'œil, du nez, de la gorge et de l'estomac. Donc ouais, c'est ce absolument répugnant. Euh, on peut avoir pour les yeux ben, des conjonctivites, euh, des maux de tête et... Quoi d'autre encore Des vomissements. Euh, essayez de moins vous y exposer, mais des fois on n'a pas le choix, je suis vraiment navré pour vous. Et... Euh... Et d'ailleurs, je mettrai en lien euh, quelqu'un qui est intéressé pour faire une étude sociologique des euh, manifestants qui sont exposés euh, à ce gaz-là. Et moi-même, si vous avez des uh, témoignages, ça m'aidera à avancer euh, pour, euh, pour mes euh, travaux autour des doctrines de maintien de l'ordre et euh, des armements. Et aussi des effets euh, pour les gaz et euh, les autres types de grenades. Bon, on va aussi avoir, bon bah, ça va être plus, euh, ça va être plus rare, des cécités temporaires. On a des cas où c'est arrivé. Des dermatites qui sont des euh, irritations assez sévères, il me semble. Les cordes vocales et la gorge, donc euh, ouais, encore mardi, euh, mardi surtout, euh, beaucoup moins mercredi, parce que euh, la manifestation pour la journée de la femme était euh, très bonne ambiance, j'ai été en régal et... Euh, Peut-être que euh, je monterai euh, les rushs euh, que j'ai tournés. En tout cas, si vous voulez voir euh, ce... Euh, si vous voulez voir qu -ce que, à quoi ça ressemblait la journée de mardi euh, à Paris et la mobilisation, et eh bien vous aurez la vidéo par là, ou par là, mais en tout cas elle est toujours là, euh, vous êtes toujours là dans nos cœurs, c'est le plus important. Euh, on va aussi avoir euh, à peine du sommeil, donc euh, ça peut être surprenant, mais oui, oui. On ne sait jamais, on aura tous une manière de réagir euh, différente euh, à, à ces gaz, du coup, euh, ou à la violence euh, et... Euh, qui nous est imposé euh, le prix, euh, le prix à payer, euh, il est difficile à, à estimer, on peut même pas le, le réaliser. On va aussi avoir euh, des diarrhées, des douleurs abdominales à cause de ces euh, de ces euh, saloperies et des troubles de la respiration. Faites surtout gaffe et attention euh, les filles et les femmes, c'est euh, Gaz ont des effets encore plus euh, dramatiques euh, sur vous. Euh. Ça va troubler votre euh, cycle des règles et euh, ça peut aller jusqu'à des euh, fausses couches. Rien que ça. C'est... Est-ce que c'est vraiment un usage démocratique de la force que d'utiliser une arme qui euh, fait plus de dégâts euh, au corps féminin qu'au corps masculin Même si dans tous les cas, on souffre. Ouais, excusez-moi pour ce temps, ça. Ouais, ça laisse énormément de, de dépôts. De... Les matières choisies euh... se dégradent, mais nous dégradent encore plus, ne soyons pas. remercier aussi pendant mon séjour à Paris j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes de l'ACAT l'association des chrétiens pour l'abolition de la torture qui m'ont donné beaucoup de beaucoup de renseignements et un assez gros dossier fourni concernant l'évolution des doctrines de maintien de l'ordre jusqu'en 2020 du coup ça j'ai trouvé des chiffres très intéressants que je pourrais que je pourrais chercher à confirmer et à reprendre t'sais. Pour ceux qui sont intéressés, c'était un, bon, un très bon dossier, donc euh, maintien de l'ordre à quel prix, euh, comme je vous dis, on ne sait pas, euh, il est difficile à estimer. Attention, pas de projectile, pas de projectile Ah non, calme Non je rigole. <rire> L'habitude de Notre-Dame-des-Landes. J'ai aimé. Ça va les gars, courage! On prend du plaisir là! Hein. Pas plus qu'à Notre-Dame-des-Landes! <rire> <oui. rire>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 Ensuite, nous avons les, les magnifiques grenades GNEL. Qu'est-ce que c'est une grenade de GNEL C'est des grenades de désencerclement. Qu'est-ce que c'est le désencerclement bah, Tu lances quelque chose et euh, cette chose va disperser des trucs qui doivent désencercler les gens. Comment est-ce qu'on désencercle les gens En balançant ce type de grenade. Donc là, c'est une SAE 440. C'est euh, construit euh, par Celtex et ça euh, balance euh, 18, euh, 18 projectiles enfin euh, ça disperse euh, ça, dans tous les sens 18 projectiles euh, comme ceci donc voici euh, ouais, si, ce sont des ce sont des petits proje ce sont des projectiles quand même assez importants ils sont propulsés à 450 km heure. donc imaginez bien que ça ne fait pas du bien donc euh, voilà, c'est c'est aussi répugnant. Donc on a une amorce à l'intérieur qui va déclencher un dispositif de mise à feu pour pouvoir balancer ces bordels. Ça ressemble à ça, euh, la goupille. Je suis toujours assez étonné euh, dans les armes de maintien de l'ordre française, française et spécifiquement les... Et spécifiquement, bah, les euh, grenades euh, de l'état euh, variable dans lequel on peut, euh, retrouver, euh, on peut les retrouver sur place après leur usage. Là, on se demande bien pourquoi est-ce que le, euh, le fond est défoncé. Ici, il est propre. Là, euh, on a une partie, euh, une partie du dispositif de mise à feu qui est toujours en place. Là, on n'en a pas. C'est magique, c'est aléatoire. Non, c'est... C'est horrible, faites attention à vous. Alors ça, je suis pas sûr de quel type de, de euh, grenade est-ce que ça comporte. Normalement, en général, pour, pour, les, pour les GM2L, les grenades assourdissantes qui remplacent, qui remplacent les, les F4, maintenant les goupilles sont jaunes. Pour euh, toutes les séries de grenades lacribogènes... Les... Le dispositif euh, est blanc, euh, en fait euh, dispositif marron pourrait euh, correspondre au CM3 euh, d'Aceltex, avec euh, les petits palets euh, de, de 40. Aussi il euh, euh, y a un nouveau type de grenade euh, dite assourdissante euh, qui, euh, qui, qui, entre, euh, qui est en déploiement, euh, la SSD, donc... Euh, celle-ci va faire des explosions entre 140 décibels et 150. Tandis qu'on était plutôt de l'ordre de 160 pour les euh, GliF4 et euh, les GM2L. C'est destructeur. Et oui, euh, il me faut aussi euh, préciser euh, pour, euh, pour les grenades euh, des encerclantes, on peut avoir jusqu'à 165 décibels. En plus des éclats. Faites attention à vous et prenez soin de vous et de vos proches. En manifestation comme dans la vie. Bisous des loutres. Voilà. Pour euh, ce qui est euh, des différents modèles euh, et de, euh, de DMP, donc les euh, dispositifs balistiques de dispersion, ou on peut les appeler aussi les dispositifs manuels de dispersion, donc euh, DBD ou DMP, ou euh, les euh, GENL, donc les euh, grenades de désencerclement. Les couleurs sont variables et en général, c'est plutôt du noir. C'est plutôt ouais, des dispositifs noirs. Donc celui-là, je ne suis pas sûr de ce que ça a aidé à déclencher. Quand bien même, je me souviens en avoir déjà croisé de cette couleur, mais là, à l'instant T, je ne me rappelle plus ou je ne sais pas à quoi ce type de saloperie correspond. Ensuite, euh, bon bah sur ce petit tour des projectiles très agréable, euh, non pas du tout en fait, ah, putain, euh, nous avons aussi, euh, faites attention à vous en manifestation, on a toujours ce nouveau appel d'offres qui s'est concrétisé, donc euh, qui comporte pour les 5 ans à venir plusieurs millions de grenades à fournir. Au minimum il en, il en va pour 38 millions d'euros, mais c'est une estimation à la baisse, au rabais plutôt. Ouais. Bon. Je vais faire du thé, hein, vous inquiétez pas, c'est pas un explosif Je fais du thé, ça détend l'atmosphère, le thé. Moi, j'aime pas la violence. J'aimerais bien vous en offrir, mais... Enfin, si, vous, si vous voulez, je vous apporte une casserole si vous m'en portez pas. Moi, ça me ferait plaisir, en plus, en vrai. Vous avez un briquet derrière, par hasard On dirait... Il a un carton de démissionner oh. ton bouclier Mais au moins, c'est des sensations pour eux comme pour nous Je suis pas sûr Allez, Moi, je pense que vous faites bien votre travail bah vous faites bien votre travail, regarde, ils, ils m'ont pas grenadé la gueule, ils sont sympas, ils ont le respect quoi. Ça a dû être chiant toute cette semaine quand même. Allez viens, viens, on Hein Hein C'est dangereux les armes, faut s'en méfier. Oh, je suis pas sûr des ça. Oh quand même oh. <rire> T'es con oh. Cinq minutes Tant que ça Qui c'est qui fait du skate ici Il y a une planche Ça intéresse quelqu'un Une planche de skate Beaucoup. Si vous voulez du thé, il y en a devant. Mais j'ai une petite casserole. Si vous avez d'autres casseroles et de l'eau, c'est possible de se faire un petit point de thé. Stopper un peu sur les projectiles, vous allez faire tomber la bouilloire. Enfin, la théière, ce serait dommage. Ouais, mais bon, ils en lancent plus, on peut arrêter peut-être. Faites attention à vous quand même. Il y en a qui sont déterminés quand même. Hein. Ça va toi Pas besoin, je suis assez grand pour me débrouiller de moi-même. Hein. Je suis assez grand pour me débrouiller de moi-même. Si je suis là, c'est parce que je suis un survivant. T'inquiète, je me suis fait bouffer par un chien d'estoupe. C'était pas cool. Quoi What happened? You got Oh non non non non C'est cool. Can I take a photo of you taking Yes, of course. Vous prévenez, hein, s'il y a des gros trucs qui vont, qui vont venir d'ici. Mais vous savez, le truc est... Je ne sais pas pourquoi il y a une porte ici. Une porte Une porte, la porte doit être fermée see the door which which door in front of us on the ground on the ground you want to come with me and pull the door back oh uh, yeah what do you want where this door so they cannot run on the door oh yeah uh, do you want we can go here or you want i take a picture of you on the door no we take the door we pull the door so they cannot use the door oh ah oh, mais regarde, c'est un peu... c'est un peu pourri ce... Attention, you attention when the is ouais. On l'enlèvera si jamais ils avancent. Pour le moment, ça sert à rien de les provoquer plus, je pense. Yeah. Bon. Tu crois que je meurs Tu crois que je meurs si je leur apporte euh, la théière On à vous Ça va ça va à Ça va aller Ça arrive, ça arrive, ça arrive, Attention à vous, baissez-vous Attention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 il hey, y a des amateurs de thé par là On se chauffer vraiment Ouais je veux bien Dégage ah, il est encore un peu chaud. Et hein. tu fais tourner pour tout ce qui ouais, va. est, ça, est, ça, est là pour l'équipe. Ça recharge. Ça recharge, attention. Ça Vas-y, viens tuer quelqu'un, mon gars. Allons, ce serait dommage. Vrai, ça va, ça passe. Et John, tu tueras quelqu'un, tu, tu as un quelqu un, auras une mort sur la conscience aussi. Disperse-toi maintenant. Tu vas dire qu'on bouge pas. Bah, Oh, oh. oh. C'est un bon deal. Moi, je suis d'accord. Toi, tu m'entends Et j'ai pas de putain de microphone Et tu peux me filmer, je sais plus rien, Balancer, je me protège. Arrêtez d'ajouter des progestus sur les Mais putain, tu nous balancés Messieurs, dames, vous voulez à boire en tu vois les flics bouger Est-ce que vous voulez un truc à boire J'ai du jus d'orange. Ah, si ouais. Un instant. Attention Médic, ici ça va Ça passe Journaliste, photographe. Médic Elle est là, Médic. Là. Médic elle n'est pas grande, mais elle est là. Excusez-moi. Ah, merci. Vous, vous en prenez. boire un coup oui, oui. Bon, Je suis pas malade, je suis triple vacciné, malheureusement pour moi. Pas de problème. Bon courage merci. Merci. Et faites gaffe à vous ah On va aller Ah un peu, t'en vas un coup médic bien, bien, bien. Hey médic oui médic, oui médic oui ah, est-ce ah, est qu'il y a un médic par là donc on va commencer le livre blanc dans cette partie dans cette deuxième partie on va voir un témoignage vidéo de la journée juste avant que Rémi Fraisse meurt tué par une grenade au FF1 ensuite euh, nous allons avoir, euh, un, avec l'Aimable Actor de Free Panther, euh, l'exemple des discussions entre jadistes euh, et gendarmes. Euh, oui, euh, la euh, vidéo euh, qu'on va voir à Siven, ça a été euh, faite euh, par le groupe Grois, donc euh, bra bravo à eux et allez euh, voir euh, leur chaîne, elle est très intéressante pour euh, en apprendre un peu plus... Sur diverses opérations de maintien de l'ordre. Nous aurons aussi euh, d'autres témoignages, euh, de, euh, des témoignages de personnes qui ont habité euh, le lieu-dit euh, des Planchouettes, à, à la ZAD et qui a été euh, détruit. Donc, euh, on aura un aperçu euh, de, de leurs ressentis. Et euh, là, ces témoignages sont disponibles sur le site ZAD Nadir ils ont été captés euh, par Radio Klaxon. La radio pirate de la ZAD qui squattait les ondes de Vinci pour pouvoir euh, émettre et euh, tenir au courant euh, sur place des, des mouvements de troupes pendant les expulsions entre autres. Ils ont fait un travail remarquable et je les remercie énormément d'avoir été là et pour tout ce qu'ils ont fait, leur temps, leur travail et leurs efforts. C'est des gens admirables que j'aurais aimé rencontrer et peut-être en aîchant rencontrer une. Nous aurons aussi euh, la euh, magnifique euh, vidéo euh, Je n'étais euh, jamais venu à la ZAD, donc euh, filmée par la chaîne, enfin, euh, tournée par la chaîne YouTube euh, ZAD NDDL. Cette euh, vidéo euh, est très sympa et je l'aime bien, donc on va se la partager pour pouvoir discuter autour. Nous allons aussi avoir euh, en dernier lieu une vidéo du groupe Grois euh, rien à dégocier, rien à déclarer, ce, ce n'est qu'un cours extrait, mais aussi cette vidéo est très instructive. J'espère ne pas avoir été euh, lassant, et euh, le livre blanc va commencer. Du coup, installez-vous bien, préparez-vous une bonne boisson de chaud et on va continuer. Allez, salutations des loutres, et euh, bonne séance. Alors, donc là, normalement, si euh, le montage suit bien son cours, ah bah non, il me semble que c'est en un ah. Ah, l'extrait Pardon, l'interrompt. Nous sommes à la ZAD de Sivens en le 25 octobre 2014. Quelques heures après, Rémi Fraisse mourra par le tir d'une grenade dans des, cir des circonstances qui ont donné lieu à un non-lieu, mais. Euh... Pour avoir creusé l'affaire et vous en parler. Le... Les forces de l'ordre ne sont pas transparentes au niveau de l'entièreté de leur dispositif qui a été déployé pendant les opérations de la nuit. Rémi Fraisse est mort la, la nuit. Euh, il se pourrait qu'une grenade soit tombée dans sa capuche qui n'était pas sur sa tête. Donc c'est le gros problème aussi qu'on peut avoir avec les lancers en cloche. Outre de, le fait de lancer de nuit sans réellement savoir où ça va tomber, ou d'avoir la vision bloquée par telle haie ou telle rangée d'arbres, bah les, les vêtements eux-mêmes des personnes peuvent être, peuvent être facteurs aggravants de, des blessures, ne serait-ce que par des débris de, de tissus qui vont, qui vont entrer dans les, dans, les, dans les plaies que les projectiles utilisés auront, auront provoquées. Euh, toujours est-il que la mort de Rémi Fraisse est, est intolérable. La grenade utilisée a été abandonnée par la suite. Et c'est une sale histoire quand je dis que Rémi Fraisse n'est aucunement responsable de, de, son, de son destin. Dans le sens et je ne suis pas sûr que la grenade qui l'ait tuée et atterrit dans sa capuche, mais euh, je préférais dire euh, ça par, euh, par prévention si jamais euh, c'est bon à savoir euh, par exemple en manifestation ou dans des lieux où la violence peut arriver que des fois si on tourne le dos au, au tireur, il vaut mieux garder sa capuche euh, sur la tête. Enfin, on dit ça par expérience si je peux me permettre euh, de prononcer euh, ces mots. Donc là nous sommes en 2014 donc à la ZAD de Sivens, qui était... Euh, comme, un peu comme Notre-Dame-des-Landes, une zone humide qui était... sur laquelle un projet de barrage allait avoir lieu. Donc des gens ont décidé d'habiter sur place pour empêcher que le projet se construise. Le projet a été abandonné, même si Et la ZAD a été évacuée de nombreuses fois, avec de très nombreux blessés. À un moment, ça a été l'une des plus actives de France. Il y avait peut-être plus de 100 personnes vivant sur les lieux. La ZAD de Notre-Dame-des-Landes, à l'année, je... Elle n'aurait jamais dépassé d'habitants perpétuels à l'année plus le nombre de 300. Par contre, les ZAD étant des, des lieux de, de lutte et de lutte d'entraide et de vie et de, de communautés alternatives, on va dire. Euh, ils, elles peuvent attirer par période, selon le type d'appel qui est fait, des milliers de personnes pour aller prononcer leur volonté commune de ne pas voir tel ou tel projet destructeur aboutir. Mais le plus souvent, les opérations d'expulsion se font pendant des périodes assez creuses pour les zones et ça peut se faire très vite en fonction de l'emplacement de, de la ZAD. À Sivens, vous ne le verrez pas très bien avec ces images, mais c'était au milieu d'une plaine, on va dire, une plaine, une plaine humide, avec une rivière au milieu. Tandis qu'à Notre-Dame-des-Landes, c'était un bocage avec des forêts et des bâtiments en dur. Une ZAD va être plus résistante, euh, plus ré, euh, résiliente, là, euh, en fonction du lieu où elle s'installe. C'est euh, leur malheur et leur diversité à la fois. Donc, euh, continuons sur ça, pardon. Thank <laughs> you. Quand quelqu'un est blessé, vrai. vous devriez le dire beaucoup plus souvent. Parce que quand même, mais ils savent éviter des grosses violences, je sais. <rire> bon, par contre, je vous, là, Attention je de Notre-Dame-des-Landes, j'ai l'impression, messieurs. Ah, ben ça va terminer pareil. Vous allez avoir deux ou trois morts, on va parler de vous, et puis ça va repartir pareil, et un jour, un politique va dire, on arrête tout. C'est dommage que vous n'ayez pas un peu de jugeote. Il y a, il y a, il y a un, un, un colonel, c'est à lui qu'il faut le lui dire. Après, ça fait des mois et ben ce monsieur, le, le colonel, il n'a qu'à venir discuter. Hein. On, pas, peut, on peut il il discuter, c'est mieux peut-être que de s'envoyer des, des projectiles il supervise les choses. Il n'est pas là pour discuter. C'est dommage. Ben si, on est toujours là pour discuter. On peut on, toujours au, un f... au dessus de lui, il y a quelqu'un qui supervise, il y a un, un préfet un... derrière. Un de... Oui, le préfet, il est bien est au chaud. Bah, Et après, bah, il y a le ministère, un... ministère. Parce qu'ils sont toujours en liaison. Ben, mais oh non, ils s'en foutent de savoir contre qui. C'est pas grave, Ça veut non, dire que quand il y a mort ou un eh bien, le gouvernement est strictement responsable. Oui, euh, et celui qui l'a fait, de bien de sûr. De ouais, et celui qui l'a fait, de même s'il si avait l'ordre. Et ici, le rossignol chante pour Rémi. Donc nous étions à cisnes en 20, 2014. Vous les connaissez peut-être mieux que moi, mais moi ce que j'ai pu lire quand même par ailleurs, c'est que parmi les zadistes, on a des phénomènes de violence, des rixes, on a des enfants qui naissent sans état civil, on a de la maltraitance infantile. Enfin, c'est pas tout à fait une zone agréable à vivre pour tout le monde. Et Des échos guerriers, des black blocs, des personnes qui, de vous à moi, n'ont rien à faire des questions écologiques, mais qui veulent finalement en découdre. Des Black Blocs qui viennent d'Allemagne, de Hollande, etc. Des gens qui s'entraînent, qui se préparent et qui sont dans une logique de guérilla urbaine. On est plus proche d'une guérilla euh, type ouais. Vietnam euh, des pauvres que euh, simplement d'une répression de manifestation. C'est quand même ouais. extrêmement complexe, sans compter en effet tous ces pièges qui peuvent advenir. Et oui. puis de parler de la ZAD aussi, bah, ça fait beaucoup de bien parce qu'il bah, y a la, les médias, euh, tu vois, mainstream et tout. Et puis on a une image qui est très... Il y a eu énormément de guerres médiatiques là-dessus. Le mot ZAD. Qui dit ça, C'est oh vois. C'est le de... ah, les punks là qui, qui boivent des canettes. C'est pas ça, ça veut dire zone à défendre, ça veut dire qu'on va protéger le, le petit brouillon de vie là qui reste euh, entre tes champs, tes murs et tes routes. C'est un peu ce qu'on vit ici quelque part, il y a des petits îlots, des petits endroits dans l'univers de destruction dans lequel on est. Quoi. Eh vous êtes en Irak, vous êtes trop de guerre les gens hein. C'est pas, pas ici qu'il fallait aller. aller hein. Et pourquoi vous allez pas dans les cités euh, choper les dealers des cams là par exemple Hein, qui tue des enfants. Non, par contre, vous les laissez hein, armés avec des, des RPG, des tout ça. là. Vous en avez rien à foutre. Hein. Vous en avez... Alors là, c'est un copain qui discute avec, des, avec les gendarmes et ça a été filmé pendant la trêve entre avril et, et mai 2018, entre les deux opérations d'expulsion. Donc il me semble que là, c'est le 27 avril. Il se trouve que le 26 et le 27, il y a quand même eu des lancées de grenades et des grosses avancées de gendarmes sur site, avec pas mal de choses dégueulasses qui se sont passées. Et si je vous parle de ces deux journées, c'est parce qu'elles ont été quand même marquantes. Mais même si Notre-Dame-des-Landes avait l'habitude de vivre avec un dispositif policier énorme autour d'eux, les journées de 2018... Ont été parmi les plus violentes de son histoire. Vous avez flippé dans les cités, hein. vous avez peur de vous faire éclater dans les cités, ils ont des grenades, ils ont tout. Hein. Vous venez ici parce que vous savez qu'on n'a pas d'armes, mais allez foutre les bordels dans les cités un petit peu. Hein, vous n'y allez pas parce que là, ça, ça, ça frise un peu. Hein. Hein, C'est vrai ce que je dis, hein. vous n'avez pas, pas tant de courage que ça, vous avez du courage pour des gens désarmés, mais des gens qui sont armés, plus, autant armés que vous, là vous flippez les gars. Hein. Ah des forces de l'ordre, des belles forces de l'ordre, les forces du désordre, vous êtes, les forces du désordre, voilà ce que vous êtes. Un boulot minable, une paie minable, une vie minable, à recevoir des ordres tout le temps, comme un chien, couché, debout, allez, à là, assis, assis, là, debout, là-bas, va taper celui-là, attaque, reviens, attaque, reviens, ici et puis vous obéissez comme des mois, comme des toutous. Ah là là, là. Ah c'est rigolo monsieur de Ah c'est rigolo C'est rigolo monsieur de Ah <rire> eh, Franchement, on va être potes, se croit les deux. Fais gaffe, t'as fait tomber ta couille ah, Monsieur Deba <rire> Ah moi je dis pas ça, je dis pas ça, parce qu'il faut, reste... faut les respecter, il enfin, faut, reste... faut rester poli, quand même. C'est.. Même si.. Euh, même... Oh les gars On est devant <rire> On est là, hein c'est enfin, quoi ça bon, On n'a pas d'entraînement nous on est payé à Eh, hey, c'est votre camp d'entraînement en fait ici, c'est ça en fait. Hein C'est votre camp d'entraînement C'est la balade <rire> du jour. C'est le parcours du combattant contre pour pour pour, pour taper du zadis, c'est ça en fait ici. Oh, bah, ils ont tellement rien à foutre on hey, franchement, pas à les non en mais hey, regarde regarde un petit peu. Regarde, ils ont tous la même tête quoi, tous la même tête, le même visage comme ça. Eh hey, vous êtes vous avez, mais vous avez pas de cœur, vous avez rien en fait. Ah si, toi tu as du cœur pour discuter avec ton copain, c'est tout. Mais par contre, ce qu'on dit, dit, tu quart, quoi. Ouais, ça rentre, ça rentre. Eh hey, monsieur de bas, venez là s'il vous plaît un petit peu. Hé, hey, c'est vous le chef, hein, c'est à vous de prendre le truc, hein, monsieur. Venez parler vers nous, on n'est pas armé. Venez parler là vers nous. Petite discussion, sympathique. Ah mais en plus il est, sait qu'on voit pas son visage, mais on voit son sourire, tu vois quand même. C'est rigolo, hein. Franchement, vous allez rigoler bientôt. Quand c'est vos enfants qui vous mettront dans les dents ce que vous êtes, moi franchement, j'espère être là pour vous, j'espère être là pour le voir, quoi. J'espère être là pour le voir. Parce que c'est vos enfants qui vous réveilleront, puis encore, je ne suis même pas sûr, parce que vous trouverez encore moyen de leur taper sont pas dessus, autistes, quoi. Hein. Vous leur taperez dessus, à hein, vos enfants. Vous verrez ce que je vous dis, moi. <rire> Et toi écoute le président voleur, le banquier. Ouais, le banquier voleur. Le banquier voleur, votre patron là. Hein en même temps, remarque, que vous êtes peut-être peut, -être, peut -être aussi voleur que lui maintenant, remarque. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la balade oui, oui, oui. Alors, pour revenir sur donc les paroles de notre copain qui sont. Enfin. de mon copain qui sont assez.. Euh, on pourra en trouver plein des, des échanges comme ça. Et, et c'est beau, c'est quand on essaie de communiquer, donc c'est pas grossièrement de la guerre psychologique, non, non, non, c'est plus une envie de communication et d'espérer de, euh, bah, déclencher des, des pensées pour, euh, pour les gens en uniforme en face de nous, euh, même si c'est pas des pensées dans l'instant, peut-être qu'ils euh, y repenseront le soir. Et même si là, l'argumentaire qui est utilisé est quand même extrêmement salé, je ne le cautionne pas complètement du tout, euh, peut-être que qu'à eux ça leur, ça leur parle, et puis euh, il faut essayer tout type euh, d'argumentaire, ne serait-ce que pour baisser, euh, baisser le niveau de violence. À un moment, euh, et, euh, notre, notre Camille, c'est Camille, le prénom lambda utilisé euh, sur la zone, on va dire par, par défaut, pour faire simple, je parlerai plus euh, un autre soir. Il a levé les mains euh, au moment, j'ai mal... Euh, mal compris la situation, mais il se pourrait qu'il y ait des, des copains derrière eux qui aient lancé un caillou ou n'importe quel type de projectile entre le gars qui, qui discute avec les, les gendarmes et les gendarmes eux-mêmes. C'est pas très intelligent à faire quand il y a un but de communication. Donc euh, au niveau des lanceurs de projectiles, c'est aussi une une discipline à avoir que de, le, que de ne pas lancer à tout va, surtout lorsqu'il y a des copains qui sont en train de discuter ou d'essayer de discuter avec les, avec les policiers et, ou les gendarmes. À Sivens, par exemple, il y a eu une des méthodes qui a été utilisée pour bloquer l'accès des machines au chantier pour détruire la forêt et, et creuser des tranchées. Des gens ont décidé de, de s'enterrer. Ils se sont réellement enterrés, il n'y avait que la tête qui, qui dépassait. Donc ça, ça a été une forme qui a été relativement efficace, même s'il si fallait tourner, je crois, à toutes les 4 heures ou 6 heures. Ça a quand même bien gêné l'avancée des machines. Mais en même temps, il se pourrait qu'à un moment, il y ait eu une action violente côté zadiste, on va dire, avec des lancers de projectiles, alors qu'il y avait toujours les mecs enterrés devant les machines. C'est dangereux et inconscient. Dans les autres techniques qui sont utilisées et quand même assez efficaces pour protéger une zone, ça marche en forêt, c'est construire des cabanes dans, dans les arbres ou aller ou grimper, grimper aux arbres. Ça demande énormément de temps et d'efforts aux, aux, aux forces de l'ordre pour nous en dégager. Même si des fois, bah, par exemple à Sievens, je me rappelle d'une anecdote où une copine était dans, dans un arbre, et elle a vu la machine approcher, approcher, elle a commencé à gueuler pour dire au conducteur qu'elle était là, dans cet arbre, qu'il fallait pas le faire tomber. Puis euh, le conducteur a discuté avec elle, et au bout d'un moment, il s'est mis à lui proposer, mais t'inquiète, je vais, vais faire tomber l'arbre, mais ça ira doucement, tu t'auras pas mal. Et heureusement, il y a un gradé des forces de l'ordre qui est arrivé pour lui faire comprendre que c'était quand même une très mauvaise idée que de faire tomber un arbre avec une personne dedans. Euh... Il y a aussi eu des drames avec les euh, cabanes dans, dans les arbres et euh, les opérations d'expulsion. Il euh, y a une personne qui est morte, Alors je, suis, je crois que c'était en Bac, euh, en Belgique. Il y avait une ZAD qui s'était créée contre l'extension euh, d'un projet euh, stupide, on va dire. Et, euh, bah, une personne euh, a glissé sur une passerelle en bois et euh, son, son harnais ou ses attaches ont mal fonctionné ou n'étaient pas efficaces. Il est tombé au sol, euh, il est mort. Donc, il euh, y a vraiment des gens qui risquent leur vie euh, pour euh, défendre la nature, on peut simplifier euh, la, la morale euh, comme ça, et, et qui le payent. qui le payent avant, pendant, après, euh, ça a un prix et on ne peut pas, pas l'estimer. Même en le vivant, on ne peut pas, pas l'estimer. Euh, je voulais vous rajouter quelque chose par rapport aux cabanes dans les arbres, bah c'est très sympa de visiter euh, et à vivre. C'est aussi un autre rapport euh, au temps et, et c'est ça qui fait aussi la richesse des ads, c'est la diversité des, des constructions euh, qu'on peut voir. Des gens qui ont mis du temps et de l'amour, qui, euh, qui n'ont pas fait ça tout seul parce que tout le temps, tu auras quelqu'un pour te proposer un coup de main, pour t'apprendre telle ou telle méthode et te donner des conseils. Si toi, tu... Et si tu penses que tu vas faire une bêtise, tu demandes et on saura te conseiller. C'est extrêmement formateur au niveau, au niveau de l'humain que de vivre dans une zade en paix. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la balade oui, oui, oui. bah Alors, je n'étais pas venu sur, la, sur ces lieux-là avant que ça ait été détruit. Du coup, on n'a fait que des visites de, de cabanes détruites. C'est assez dur, en fait, de voir euh, l'élément qui est détruit et qui est plus visible, en fait. Qui a été euh, en déblayé et dont il n'y a plus de traces. Enfin, cette volonté qu'il n'y ait plus de traces. C'est ce que j'ai trouvé le plus dur. On est allé euh, planchette Et en fait, on a reçu un témoignage vachement enfin qui m'a vachement touché. parce que... Excusez, je vais répondre à la réflexion de Prali. Je suppose que tu parlais des paroles euh, du copain... Euh... Avec les policiers avant. Euh, c'est pas, donc je vais citer tes paroles, c'est pas vraiment le genre de paroles que je conçois. Je pense qu'à vivre là-bas, des fois, il n'y a plus d'autres solutions. peut-être le seul moyen d'interpeller. C'est extrêmement vrai ce que tu dis, et euh, je veux vous faire réagir sur les images de 2012 qu'on a vues avant, avec euh, cette scène dans les bois avec euh, notre, notre Camille euh, qui a un masque euh, euh, FFP2 sur, euh, sur les yeux, ben, enfin, sur, le, sur le, le nez et la bouche. À un moment, j'espère je, que vous en rappelez, que je vais vous le rappeler, il dit ben, Moi, j'aime pas lancer des cailloux, mais euh, je jette des cailloux parce que je sais pas quoi faire d'autre. On est dans ce même type de, de problématique, euh, Prali, avec euh, les paroles qu'on a entendues avant. Mais euh, je, je peux t'assurer qu'il y a beaucoup plus de, de discours moins insultants ou. Euh, catégorisants ou inexactes, ou même, euh, enfin, même méchants, qui ont eu lieu sur la ZAD pendant les, pendant les périodes où on pouvait discuter avec, euh, avec les policiers. Et bien sûr qu'il y a eu énormément d'insultes, bien sûr qu'ils qu en ont pris plein la gueule à des moments sans qu'il y ait d'action violente de leur part ni de notre part, mais la méchanceté des mots pouvait exister, pour autant il y en avait... Euh, je ne sais pas s'il y en avait plus ou moins, mais euh, il y avait beaucoup de, de beaux discours, d'appel bah, à, la, à la réalité de, de ce qui se passait euh, par rapport à une personne qui, euh, qui a un est masquée, euh, enfin, qui, a, qui, a, qui est, masqué, est cagoulée, parce que euh, s'il montre son visage, il, sera, il sait qu'il sera fiché, qu'il pourra devenir une personne d'intérêt, qu'il sera interpellé, qu'il aura mille et une... Euh, Problématique judiciaire ou même médicale s'il est, est blessé pendant l'arrestation. Et euh, une personne qui est en uniforme, qui n'a pas droit de, de s'exprimer, mais qui euh, ne s'empêche pas non plus de penser pour, pour la plupart, pour tous. Donc, euh, c'est. Je préfère. Je, je préfère euh, enfin, on préfère tous largement ces, ces périodes de, de dialogue, qu'elles soient, euh, qu soient violentes ou sympathiques. Que, euh, le moment où les projectiles tombent. Et euh, pour revenir aussi sur la violence euh, des, des expulsions, euh, des gens peuvent être blessés euh, pendant, pendant, euh, pendant l'expulsion. Des... Si tu décides de rester euh, soit dans ton habitation, dans ta maison, ou, dans ta... ou sur ton toit, ben, les... les forces de l'ordre ne... vont te malmener. Des fois ça va bien se passer, d'autres fois non, parce qu'ils auront passé une mauvaise journée, et des blessures très graves ont été occasionnées pendant, pendant les, les expulsions d'habitants de, de leur propre maison. Je vais. faites-moi penser, si vous voulez, à revenir sur ce point-là à la fin des, des vidéos parce que je peux vous donner une anecdote très concrète, mais je pense aussi qu'on qu va peut-être l'entendre directement par les, par les gens concernés en, sous forme de témoignages. Allez, nous reprenons sur qu'est-ce que c'est que, que vivre à la ZAD, pourquoi vivre à la ZAD. C'est encore des témoignages qui ont, eu, qui ont été capté avant, avant les expulsions de 2018. Euh, on est arrivé dans un endroit où il n'y avait plus rien. Il y avait eu des cabanes, ils nous ont raconté, bah là il y avait telle cabane, telle cabane, là il y avait, on avait fait euh, il y avait un machin à deux étages, là on avait fait une cabane, euh, si, là on avait le potager et tout, et là il n'y avait plus rien. Quoi, envoyé, euh... Je vais vous préciser que là, euh, les événements dont il parle, il parle par rapport aux destructions de 2012 quand il vient s'installer sur Zone par la suite. Des bouts de plastique un peu par terre, mais il n'y avait plus que les arbres et des traces de chenilles. Du point de vue anthropologique, je me pose la question de la patrimonialisation. Comment on peut patrimonialiser des choses sans les fossiliser ou sans les tuer Comment on peut hein, restaurer des transmissions Et la promenade j'ai trouvé super intéressant parce que c'était mené par des femmes qui racontaient beaucoup de choses liées à leur histoire intime de vie, et comment est-ce qu'on vit, et comment est-ce qu'on vit en collectif, et comment on se déplace, et comment on se rêve dans un espace. Il y en a une qui racontait qu'elle voulait se faire une chambre, et qui a été finalement transformée en poulailler par le collectif. Sûrement. Et comment est-ce qu'on vit dans un endroit Et elle disait quelque chose de très beau sur la question du paysage qui bouge tout le temps et qu'elle ne s'imaginait pas à quel point le paysage pouvait se transformer à une vitesse euh, incroyable. Euh, ce que tu construis une année, l'année d'après c'est complètement autre chose. Tout le paysage et tout le périmètre a changé autour de toi. Et donc c'est cette dynamique de flux et d'habitat dans le flux que je trouve assez belle. Et il y a à la fois beaucoup de poésie et en même temps extrêmement de violence et de pression organisée. C'était la première fois que j'allais dans l'Est, dans la zone non motorisée. Bah, c'est un autre rythme de vie en fait. Aller, euh, aller chercher de l'eau à pied, pour, euh, ramener de la terre dans des brouettes pour faire leur construction, tous les matériaux sur le dos et tout ça. Enfin, C'était vraiment. Je n'avais pas vu, eu cette dimension. enfin J'avais entendu parler de ces primitivistes là-bas du fond de la ZAD, mais euh, voilà, je regrette juste d'y être allé quand tout est par terre. quoi Mais. Euh, mais euh, c'était rigolo parce qu'à la chèvrerie, euh, y a, ils avaient mis de la paille d'avoine dans leur construction terre-paille. Et en fait, euh, bah là, il y a l'avoine qui repousse. Là, la terre a été étalée et là, tu as l'avoine qui repousse. Donc ils disaient, ah, ça repoussait, on va refaucher, on va refaire des murs. Ce qui était très positif, c'est le témoignage des personnes qui, qui avaient vécu. Quoi. Du coup, qui donnait vachement de vie et de, on sentait tout ce que, ouais, tout ce qu'il y avait pu avoir, de bien qui s'était fait ici. Est-ce qu'il a remonté c'était pas forcément euh, de la tristesse ou de la colère ou de l'abattement, mais c'était juste que c'était plutôt tous les bons souvenirs. quoi J'ai vraiment euh, lu sur le visage des gens, j'ai senti euh, que c'était euh, pas du tout chargé. En fait. ouais, Je suppose que le deuil, après, ils l'ont fait avant ou qu'ils ou, ou qu le feront après. Mais là, en tout cas, ce qu'ils euh, qu ont eu envie de partager ce qu'ils étaient contents de partager, c'est. C'était ce qu'ils avaient vécu là quoi, cest dire bah tiens, là on avait fabriqué tel super truc Moi quand je suis arrivé là... Désolé pour les deux images que vous venez de voir, celle qui était sur le chat avant, j'ai pas vu celles qui sont passées Donc on avait un... une... une tombe avec un casque bleu dessus, c'est la tombe de Rémi Fraisse, symbolique du site Et là l'image que vous voyez c'était la ZAD de Stevens, donc là où est mort Rémi Fraisse avec... La ZAD du testé, pardon, avec le barrage de Sivens. Voilà à quoi ressemblait la zone pendant, pendant les travaux. Et euh, alors, je ne sais pas à quelle période a été prise cette photo, mais euh, vous voyez bien que si vous construisez un campement euh, ici, euh, si vous faites votre ZAD ici, c'est extrêmement facile de la, de la détruire parce que les lieux ne sont pas, ne sont pas facilement défendables. Il n'y a pas de bâtiment en dur sur cette partie de la ZAD, et c'était le, le cœur du, du site. Voilà, donc on reprend, désolé d'avoir interrompu le témoignage. suis arrivé là, bah en fait, euh, voilà, ma vie, euh, elle était... marchée euh, marché sur trois pattes et puis, tu vois, en, en venant ici, bah, je me suis reconstruit. Enfin, tu vois, c'était touchant, quoi, vraiment. Moi, c'était la première fois que je venais sur le site. J'avais suivi de loin tout ce qui se passait. En, en baladant, euh, on se posait des questions. C'est intéressant parce que c'est un bon moyen de discuter, en fait. Comment est-ce que c'est possible de euh, faire perdurer ce, ce, ce, ce moment de d'émergence de possibles. Parce que sur les différentes manières d'habiter, il y a évidemment les différents euh, zones d'habitation, les différents... Euh, je pensais que vous étiez plus soudés, euh, je me suis aperçu qu'il y avait des quartiers, des manières d'habiter différentes, et que ces groupes-là n'étaient pas forcément en contact régulier. Quoi. Non mais moi je pensais que vous étiez 3000 euh, à peu près, enfin, plusieurs... Euh, okay. Petits milliers à, à, à vivre là à plein temps. Et des chiffres qu'on m'a donné c'était plutôt centaines de, de, de 100-300. Et donc, ça, c'est la première surprise que j'ai eue en arrivant. Euh... J'ai trouvé ça triste quand même. Enfin, ça m'a un peu... Euh... J'étais déjà triste en regardant les infos, en suivant les infos de, de toutes les expulsions, mais là, c'est assez choquant. La violence que ça soulève pour... Euh... Enfin, tu te demandes quel est l'intérêt de brutaliser les gens à ce point pour... Voilà. Les endroits où il y a des tas de matériaux, tu te dis, bah, les matériaux sont déjà là pour, pour une nouvelle cabane, mais en même temps, tu construis avec des vieux trucs et... Enfin, de toute façon, ce sera des matériaux vieux trucs, mais euh, de dire tu reconstruis à partir des ruines de ton ancienne cabane, alors que quand il n'y a plus rien, qu'il n'y a plus de déblé, bah finalement c'est es, prêt pour, pour, pour complètement autre chose peut-être, je sais pas. Je trouve que c'était intéressant aussi. Je ne sais pas, c'est ce que je me suis dit. J'étais jamais venue ici. Excusez-moi, dites-moi si je me suis planté, mais est-ce qu'on n'aurait pas déjà vu Ah non, il a été euh, sauté avant, c'est bon. Et bon, euh, pour, euh, pour Naga, alors c'est très complexe la question de la propriété, euh, euh, de la propriétaire. Tu dis que, mais étant donné que c'est un terrain privé, une ZAD, le terrain n'appartient pas aux ZADistes, non Toutes les situations sont possibles et imaginables, Naga. Quand tu te fais exproprier de tes terres, ou quand il y a un projet qui va s'implanter sur tes terres et qu'on te donne pendant la zone à aménagement différé 20 ans pour réfléchir à ta destinée, tu peux choisir de, de vendre tes terres et l'État a un droit de préemption au-dessus en ayant déclenché une ZAD, c'est-à-dire que ce sera l'acheteur principal de, de tes terres. Il aura en gros la, la, la priorité par plein de mesures légales, voilà, c'est le cadre qui fait ça. Euh, tu peux accepter, accepter d'être exproprié. Dans ce cas, là l'État ou le département, ça va dépendre de tous les cas, des AD, ou plutôt des, des projets ou, ou des chantiers qui se font. Certaines entités vont, vont acquérir les, les terres. Ensuite, soit selon le type de projet, elles vont les louer, par exemple, à Vinci pour la construction de son aéroport, soit elles vont les donner à telle ou telle entreprise privée qui construira ensuite l'usine ou qui la revendra. Bon, tout, tout est possible à ce niveau-là. Tout est aussi possible dans le sens où tu peux refuser à jamais de donner tes terres pour ce terrain, ce qui pose un problème pour la suite du projet. Si tu refuses de donner tes terres, tu peux choisir de rester habité dans ta maison et, euh, et, euh, et y habiter. Tu peux aussi choisir ben, d'abandonner ta, ta maison et te dire bon, ben, « faites-en ce que vous voulez, que ce soit aux jadistes ou à l'État ». Mais en général, ça se fait pour les ZAD, ça, ça va quand même plus euh, au niveau de la lutte. Donc ça devient un bâtiment dur communautaire euh, au lieu d'appartenir à un unique propriétaire. Donc ça s'est fait énormément à la ZAD et c'est bien triste, je dois dire encore une fois, que tant de bâtiments durs ont été détruits en 2012. elle aurait un autre visage encore une fois aujourd'hui. mais bon, c'est un... comme ça. Tu as aussi le cas, de... Le cas particulier de... Ceux qu'on appelle les cumulards sur place, donc ce sont des, plutôt des paysans du cru qui habitaient sur la zone de 1650 hectares, qui ont accepté de vendre leurs terres, mais il leur était permis de rester pour les cultiver tant que le projet ne se, ne se faisait pas. Donc ils sont dans leur bon droit, ils ont accepté une, une somme d'argent de l'état et ont continué à, à cultiver leurs terres. Je ne sais pas s'ils sont nombreux, je crois qu'ils qu sont moins de 6 moins de dans ce cas-là précis. Euh, on peut, et, au niveau de la, de à qui appartient réellement les terrains, ça va dépendre de chaque, chaque zad. Des fois, c'est des terrains privés qui vont être prêtés par des locaux aux zadistes pour qu'ils puissent monter leurs zad ou avoir une, une base, une base de, de confort sur tel et tel terrain où ils sauront qu'ils seront pas expulsés où ils, ils seront pas expulsés par les forces de l'ordre. Donc chaque ZAD va avoir sa, sa propre identité terrienne, on va dire, au niveau de, de qui a les papiers pour tel ou tel lopin tel tel de terre. Et... désolé, je vais prendre 2-3 minutes, mais c'est des points que je préciserai plus dans les livres blancs suivants. Je sais que pour chaque point je dis ça, mais c'est réellement le cas. Et peut-être que là vous commencez à avoir un petit peu l'ébauche de la complexité de, de ce type de, de situation. Il y a... Il peut y avoir aussi... Euh, bah... Et puis j'ai perdu mon idée, du coup on continue. J'étais jamais venue ici. Jamais. J'ai apporté mon bâton. C'était juste un parmi tant d'autres enfoncés dans la terre ce jour-là. Et pendant que nous les plantions profondément dans le talus, on s'est tous fait une promesse. Revenir si le gouvernement tentait d'expulser l'Azad de Notre-Dame-des-Landes. C'était incroyable. 40 000 ensemble sur la ZAD. C'était le 8 octobre 2016. Le gouvernement, il est jamais venu. Ils ont toujours pas réussi à détruire tout ça pour construire leur foutu aéroport. 50 ans que les gens se battent contre. Contre une énième machine mortifère qui brûle le climat. Mais ce que j'ai découvert là-bas, plus que la détermination des gens, encore plus que la beauté du bocage, c'était que cet endroit était une sorte d'étrange miracle. Imparfait forcément, mais d'une puissance qui brise les sombres tempêtes qui montent aujourd'hui. Je regardais le JT, incendie de forêt, migrants noyés, fonte de la banquise, effondrement de la biodiversité, Trump qui ouvre la porte au pire, et de plus en plus de murs qui montent partout. Et coincé entre les spectacles de la crise, il y avait un reportage sur la ZAD. Aujourd'hui, nous entrons dans le sombre cœur caché de la ZAD, une zone de non-droit. La zone de non-droit. Ouais, c'est une zone de non-droit, oui. Si par droit, vous voulez dire le droit de détruire le vivant, de bétonner les terres nourricières, de mettre le profit avant la vie, alors oui. Mais il y a d'autres droits ici. Celui d'être différent. De se laisser envoûter par un lieu. Celui de construire ta propre maison, comme tu veux. Celui de décider nos formes de vie ensemble. Le lendemain de la manif des bâtons, quelques personnes de la ZAD nous ont emmenés en balade. On a vu des salamandres sortir de la boue et d'autres sculptées sur les poutres du nouveau hangar. On a entendu une nouvelle chanson émaner du studio de rap. On a bu de la bière brune à la brasserie. On a mis du compost dans les potagers collectifs. Et pendant que le moulin à farine tournait, on a goûté du pain chaud qui venait de sortir du four. Un paysan qui était ici depuis sept générations nous a montré son troupeau de vaches. Elles sont comme lui maintenant, ces vaches. Des squatteurs. La radio pirate jouait. On a entendu des gens se quereller sur l'avenir en triant les patates ensemble. On a même grimpé en haut du phare défensif construit là où ils voulaient mettre leur tour de contrôle. On s'est perdu dans la forêt de Rohan. Ce week-end-là, j'ai compris le sens du commun. Ça m'a bien secouée. Quand je suis retournée travailler en ville, je me sentais, je sais pas... Bizarre. Vraiment bizarre. Tu sais... Si jamais ils viennent construire leur aéroport, j'y serai. Et même s'ils abandonnent, je reviendrai. Écraser la ZAD, cette expérience, c'est comme si vous voulez rendre l'espoir illégal. Désolé, j'ai coupé au départ les premiers mots de cette personne, ça a été « Je n'ai jamais été sur ZAD avant ». Donc ils ont été captés avec les images avant les expulsions de 2018. Euh, pourquoi est-ce qu'ils parlent du 10 février 2018 à la fin dans le générique C'était parce que c'était la fin des 10 ans pour lequel, pendant lequel le projet était considéré comme d'utilité publique. Et au bout de ces dix ans, une décision devait être, euh, devait être enfin fixée, une fois de plus, une fois de trop, pour euh, voir la suite euh, du projet. Et ce que je voulais euh, vous euh, expliquer euh, avant de lancer euh, ce, ce passage, c'est que il faut, enfin, il faut comprendre euh, l'échelle temporelle euh, du temps, dans le sens où... Début 2018, donc le 10 et le 11 février, vont être annoncés officiellement la fin du projet d'aéroport. Enfin, ça, ça se sera... Désolé, ça a été annoncé un peu, un peu plus avant, mais... Une fois que le projet d'aéroport a été, a été abandonné, l'avenir les... de la ZAD s'est posé en question... Beaucoup de personnes qui habitaient sur zone, si ce n'est toutes, se sentaient légitimement concernées par l'avenir du lieu et du bocage. Ils en avaient pris soin pendant des années et étaient, selon eux, le plus à même de, de, prendre, de prendre soin et de faire vivre le lieu. Euh, les procédures d'expulsion qui ont été engagées ensuite, dans, entre les trois, trois mois et quatre mois plus tard, se sont déroulés en même temps que des, que des discussions et des négociations quant à l'avenir de la ZAD. Est-ce que c'est vraiment pertinent de détruire des cabanes, blesser, blesser des personnes, déclencher de la violence en même temps que des négociations Non, ça ne l'est pas. Ça tend énormément le climat sur zone. Et euh, pour revenir à l'idée de propriété des terres, certains zadistes estimaient qu'il leur faudrait trois ans pour réussir à déterminer. À qui exactement appartient tel lopin Est-ce que c'est euh, un paysan du cru Est-ce que c'est euh, un copain jadiste Est-ce que c'est à l'État Est-ce que c'est euh, au Conseil Général C'était un... Enfin, un... un bazar euh, au niveau des cadastres pour, pour s'y retrouver. Ils estimaient euh, qu'il leur fallait trois ans pour faire ça. On leur a donné euh, trois mois, même pas. On va continuer, je pense que ça, ça va suivre assez vite. Mais... Voilà, on repart sur un, sur un témoignage. Et là, nous avons un article concernant le, la préfète euh, Madame Klein qui, euh, ou Nicole si vous préférez. Mais c'est qu'une partie de l'article, c'est juste un support visuel pour entendre le témoignage. Euh, le lieu où j'habitais, les Planchouettes, c'est un lieu où il euh, y avait une maison au départ. C'était à la maison des planchettes qui a été détruite en 2012. Et six mois six mois après, ça a été réoccupé, à peu près 6-8 six, six mois. Et euh, du coup, bah, c'était réoccupé euh, par une caravane et une yurt pendant. Je suis désolé de couper euh, ce, ce témoignage. L'image que vous avez vue juste avant, je vais essayer de la récupérer. Allez, s'il te plaît. Alors, c'est juste pour faire un passage rapide sur les armes. Je vais essayer de faire rapide, mais il y a beaucoup à dire. Euh, pendant... Il y a eu une opération, de, un premier déploiement des forces de l'ordre sur la, la route, des, ce qu'on appelait la route des chicanes, au début de l'année 2018. Ça a fait énormément débat au sein de l'Azad, parce qu'il y avait des habitants qui étaient sur, sur la route, enfin, qui habitaient, qui habitaient dessus... Bah, parce que c'était une zone non, non motorisée, que la, voie a été accès, enfin, la route était accessible, mais euh, beaucoup de, une fois l'abandon du projet s'est euh, fait, une des promesses aurait été, si vous dégagez cette route, on vous laisse en, vous laisse en paix pour la suite. La route a été euh, dégagée, dans des conditions qui peuvent être considérées comme certaines dégueulasses, avec des, des euh, prises de position ou de décision qui n'ont pas fait appel à toutes les personnes concernées, pour plein et plein et plein de raisons, parce que c'est la réalité de Notre-Dame-des-Landes. Tout ça pour vous dire que pendant ce, pendant le, ce premier déploiement euh, policier qui s'est fait pour accompagner euh, les travaux, où il y avait quand même plus de, plus de 500 gendarmes, je crois, 650, avec des unités euh, donc, antiterroristes, euh, du psych, sabre, euh, des blindés, enfin peut-être pas les blindés à ce moment-là, mais euh, il y avait des, des véhicules pour ficher... Euh, et des camions spécialement dédiés pour ça, et plein d'autres moyens étranges, on va dire. Euh, on a vu des images donc, de gendarmes qui se trimbalaient dans le dos avec un FAMAS, avec un chargeur engagé. Celles-là, je les ai vues assez récemment, et ça m'a choqué. Bon, ok, très bien. Au début des expulsions d'avril 2018, il y a quelques articles qui, qui, ont, qui ont un peu fait parler d'eux, en montrant des images pendant les expulsions de gendarmes avec des FAMAS sur leur dos, mais sans de chargeur engagé. Donc là oui, en creusant, on peut imaginer qu'il y a quelques contextes de, de doctrine de maintien de l'ordre qui font qu'il faut un fusil d'assaut tout le, tout le, pour quelques... Pour pour quelques dizaines de gendarmes, imaginons. Là où ça devient plus problématique, c'est là sur ces images. Alors ça a l'air d'être un, un flashball ici. Euh, bon, en tout cas, peut-être que dans une image suivante ou dans quelques minutes, vous verrez des images de MP5 et du MP45, qui sont des euh, mitrailleuses plutôt de, de calibre de, de fusil, en, enfin de pistolet, en 9 mm et en, en 45 avec des chargeurs engagés et directement dans les mains des gendarmes. donc On voit des gendarmes qui portent leur arme à feu, chargeurs engagés en face des zadistes. Donc là, il se pose obligatoirement aussi la question de quelle est la... si la situation dégénère, qu'est-ce qui se passe Voilà. On va continuer le théorème. Et six mois, six mois après, ça a été réoccupé, à peu près 6-8 mois. Et euh, du coup, bah, c'était réoccupé euh, par une caravane et une yourte pendant un bon moment. Et il y a environ 4 ans, 3 ans et demi, 3 ans, 4 ans, on a commencé à être pas mal sur le lieu et à se dire que on allait construire une cuisine collective. Et ça a commencé la cuisine collective parce que des copains avaient voulu faire un garage au milieu de la... du terrain ce qui ne servait strictement à rien. Et on en a fini par en faire une cuisine collective, de là le lieu un peu plus.. Le lieu a commencé un peu plus de. être moins des gens qui vivaient euh, chacun dans leur cabane et qui est une structure collective. Et de là ça a fini, quand ils sont venus expulser, ils ont cassé 9 cabanes, dans la cuisine collective et 8 autres qui étaient des cabanes d'habitation. Et voilà. Ça allait de, de la mienne qui faisait la plus petite, je pense 15 mètres carrés, à la plus grosse qui devait taper du 25, 30, même plus. Je sais pas combien ça faisait, mais ouais, la, la plus grosse était assez énorme quoi. Et la dernière qui a été faite était un hexagone complètement vitré. Du coup, c'est vraiment joli quoi. Et, et voilà. Et après, il y avait une structure faite en hauteur, une tour. Il <rire> y avait ouais, pas mal de. C'était vraiment complètement différent vu que chacun fait un peu selon ses envies, quoi. Une tour pour habiter Oui parce qu'en fait, simplement, c'est venu de façon pratique. À un moment, vu qu'on était plusieurs sur le terrain et qu'on prenait quand même... On essayait de prendre beaucoup attention à pas défoncer tout le jardin, quoi. Et eh ben, c'était plus logique de construire en hauteur que de construire en large. Okay. Et voilà comment ça a fini par habiter une tour. C'était deux copains qui vivaient l'un au-dessus de l'autre. Au de ouais, voilà, un petit HLM. <rire> D'ailleurs, on l'avait surnommé comme ça. <rire> Il y avait le plan chouette, la collective, le pigeonnier... Euh, la jungle décalée, les autres je crois qu'elles n'avaient pas trop de noms <rire> Planchette, planchouette, c'est quoi En fait c'est simplement qu'il y avait deux lieux de vie et que pour les Zanus c'était super chiant et que du coup il euh, y a la cabane, qui est une des cabanes qui a été construite qu'on euh, qu avait appelé le planchouette en rigolant et du coup euh, ça a fait une, les deux lieux et comme ça c'était plus simple, c'était plus facile de reconnaître les deux lieux c'est un truc super pratique en fait parce que justement on avait deux lieux de vie à un côté de la route qui étaient euh, bah, d'autres copains qui vivaient, qui n'étaient pas là où il y avait la maison, et nous on vivait sur le terrain là où était anciennement la maison. Et du coup, vu qu'il y avait la route qui séparait en deux, euh, non, on vivait pas vraiment, on était deux, deux collectifs différents, malgré qu'on on a toujours eu des bons rapports et tout, mais comment dire, c'était des lieux de vie vraiment différents, quoi, avec une énergie différente, et voilà, <rire> on était des voisins. Quoi. Ouais. Nous en fait, on n'était pas vraiment un collectif, ça a toujours été décidé qu'au planchette, on était des potes qui ont décidé de vivre ici, qui ont construit des trucs ici. Mais ça s'est fait vraiment par affinité, qu'on n'a jamais été un collectif. Euh, en gros, euh, si t'habitais aux planchettes, c'est que t'étais un de nos potes, quoi. Et qu'on avait créé des affinités et que tu venais habiter là, quoi. Ou qu avais, que t'étais venu par hasard et qu'au final, t'as fini par vivre ici, quoi. Mais devenir un pote, quoi. Mais dans tous les cas, il euh, pas d'appel collectif à appeler, à venir occuper les planchettes, quoi. Toutes les cabanes n'étaient pas habitées tout le temps Non, pas tout le temps. Mais euh, quand même, euh, c'était quand même des cabanes à quelqu'un, quoi. Parce que juste les gens vu qu'on bougeait on était beaucoup à bouger pas mal, des fois il n'y avait que trois personnes sur place quoi. Enfin trois.. Euh... Oh non j'abuse un peu trois. 5-6 <rire> plutôt. Mm. Les 9 cabanes ont toutes été faites euh, rapidement Non. Non non, la dernière était faite a, tra... a été finie deux mois avant les expulsions. Non non, c'est vraiment c'était le final là. On allait encore agrandir euh, On allait agrandir le salon pour. Enfin refaire euh, le salon parce que tout a été fait un peu en mode rapide, on, a, on connaissait pas bien la construction encore et tout. Et du coup, là cet été, si on n'était pas expulsé, c'était prévu de rehausser le toit, faire beaucoup d'aménagements, et maintenant qu'on a appris à le faire quoi Parce qu'au début c'était un peu fait comme on, avec le peu de savoir qu'on avait, ce qui était pas beaucoup. Et du coup, du ton de la route, il y avait quand même une grosse vie qui se passait en bas, aux planchettes. Et euh, non, beaucoup de gens, autant de gens qui passaient pour nous insulter, ça, ça, ça, ça ils ont toujours été, mais aussi beaucoup beaucoup de gens qui s'arrêtaient, boire le café, discuter. Et, et voilà, et je crois que ça donnait aussi un truc de... Il euh, ben, y a un moyen de communiquer, quoi. Il y, y, y avait les planchettes, il y avait une espèce d'accueil là où les gens pouvaient s'arrêter, boire le café, demander des infos. Et je crois que ça mettait un peu de vie sur cette route, quoi. Est-ce que tu peux parler un peu du jour de l'expulsion Est-ce que tu étais là Ouais, j'étais là. C'était prévu au départ. On avait prévu de moins, pour certains de monter sur le toit pour un peu ralentir la progression des flics. Mais sauf qu'il y a eu une alerte à 3h du matin, elle m'a fâchée. Qu'on s'est retrouvé à 15 là-bas, que ça a pété dans tous les sens et qu'on s'est dit que c'était plus intelligent de rester en groupe parce que à deux dans un endroit, ça devait. Et à entourer de flics, c'est dangereux quoi. Du coup, on n'a pas eu le temps de faire l'action qu'on voulait et, et voilà. <rire> Il n'y avait personne dans le lieu quand ils sont arrivés. en fait, on n'a pas eu le temps de rentrer chez nous, quoi. Non, j je suis revenu, il y avait un tas de débris, quoi. Il faut savoir que, ben voilà, ça faisait aussi euh, 4 ans qu'on cultivait, qu'on essayait, euh, bon, notamment avec des techniques de permaculture, euh, de rattraper les sols après le passage du bulldozer. Et du coup, ben, pour les plus vieilles de nos buts, elles avaient 4 ans, c'était le plus vieux jardin, et commençaient à avoir un, un écosystème complètement stable avec euh, beaucoup de plantes différentes. Ils et... Et vous nourrissaient bien euh, ben en fait ça dépend en 4 ans ça a, dû, ça a souvent dépendu de l'énergie du lieu parce qu'on euh, on était plusieurs à vivre sur la zone qu'à mi-temps pour le fait que bah, moi, par exemple, si moi par an, je suis, assez, je suis plutôt en voyage. Euh, et, enfin, je suis nomade, quoi. Et du coup, ça a dépendu des saisons. Euh, si, selon le nombre de gens qu'il y avait sur place ou l'énergie du moment, euh, selon si c'était l'hiver ou quoi, ça a dépendu de la saison autant Il y a des moments où il y avait une production euh, vraiment intéressante et d'autres moments où c'était complètement en repos parce qu'il euh, y avait trois personnes sur le lieu et voilà. <rire> au début, on, avait, on a tout fait euh, en mode avec beaucoup plus de travail qu'il en fallait parce qu'on faisait tout euh, parfaitement parce que c'était écrit comme ça et bon maintenant si on avait à refaire le truc on irait dix fois plus vite quoi et voilà c'est quatre ans de travail foutu en l'air. Et depuis il s'est passé des choses là-bas On a eu une action euh, repotagée donc euh, on a voulu passer pour aller remettre aux chouette euh, remettre du sarrasin, planter des patates et tout, bien sûr les flics ne nous ont pas laissé passer donc on a fait en face aux planchettes là où il y avait le four et euh, du coup, on a fait cette action repotagée et je crois que les copains, euh, la semaine dernière, sont passés et on fait quelques, quelques plantes à l'intérieur aussi. Mais voilà, de toute façon, il y a un moment, euh, ça va être remis en culture, quoi qu'il arrive, euh, puisque perdre ma maison, c'est un fait, je perdrai pas mon jardin. Je le recommencerai autant de fois qu'il faudra. Euh, tant qu'il y aura des bulldozers qui passeront dessus, j'essaierai de rattraper le carnage des bulldozers. Et la reconstruction, tu hmm. penses Je sais pas pour l'instant, parce que vu la présence policière, euh, on les a déjà eu en face de nous assez longtemps et j'en ai marre de voir leur gueule. Mais euh, dans tous les cas, il euh, y aura un collectif qui se remettra sur place, qu'il le veuille ou non. Même si c'est pas nous, ça sera quelqu'un d'autre. Il ouais. euh, y a souvent eu des articles dans les journaux par rapport à nos drapeaux pirates ou cette espèce de. de nous faire passer pour des super radicaux. Et ben euh, maintenant que tout ça est pété, ben, ils pourront. Euh, demander à l'État et à tout ça de... de se dire que le bateau pirate, il a peut-être coulé, mais les pirates, ils sont toujours là et on va continuer. <rire> A Notre-Dame-des-Landes, pour détruire 40 des lieux de vie alternatifs de la ZAD, la gendarmerie a tiré plus de 1000 grenades explosives à effet de souffle, blessant quelques centaines de manifestants. Cette semaine, Maxime a eu la main littéralement arrachée par une de ces grenades. Comme à chaque fois que ces armes provoquent des mutilations, comme par exemple quand Robin a eu le pied déchiqueté à Bure ou suite à la mort du jeune botaniste Rémi Fraisse à Sivins, le ministre de l'Intérieur présente invariablement la même version officielle qui arrange en affirmant que les forces de l'ordre étaient encerclées par des manifestants violents, au point de craindre pour leur intégrité physique, et qu'elles auraient donc été dans l'obligation de lancer ces grenades pour pouvoir se dégager de cette situation. Il se trouve que réglementairement, c'est la seule situation dans laquelle les forces de l'ordre sont autorisées à faire usage de ces armes dangereuses. Mais c'est un mensonge. La vérité, c'est que les gendarmes et policiers tirent ces grenades de manière massive et souvent aveugle, parfois dans la foule, blessant plein de gens, dont consécutivement deux journalistes de libération en une seule semaine d'expulsion sur la ZAD, par exemple. Ce copain sont extrêmement justes. Il s'est euh, par contre trompé euh, sur une donnée euh, très importante. On ne parle pas de 1000 euh, grenades explosives en réalité, mais plutôt de l'ordre de 3000. Euh, J'étais euh, sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes euh, la, la semaine dernière, quelques jours. Donc euh, oui, il y a toujours beaucoup de, de gens sur place. Je ne suis pas sûr qu'ils aient retrouvé leur population maximale, qu'ils ont atteint un niveau de l'ordre de 300. Mais il y a toujours des gens dans l'Est qui construisent des cabanes et ça fait chaud au cœur de, de voir ça et de passer du temps avec eux. Donc on parle bien de, plutôt de l'ordre de 3000 grenades. Au total, on pensait autour de 11 tonnes ou 11 000 grenades utilisées, donc 8 000 lacrymogènes. 3000 GLI-F4 GM2L plus l'usage des, des grenades de, des encerclements qui sont différentes des grenades assourdissantes parce qu'elles projettent aussi des petits picots enfin des, des morceaux de caoutchouc ou même des corps en métal qui font partie de leur matériel à l'intérieur euh, je suis pas sûr c'est très compliqué à valider comme information de simplement Tablé sur 11 000 grenades tirées. Euh, D'une part, euh, bah parce que faut croire que c'est difficilement accessible les, euh, les dossiers de stock et de réserve de la gendarmerie euh, nationale concernant leurs projectiles. D'autre autre part, euh, bah, j'étais à Sivens euh, la fin janvier, j'ai même 12 ans, euh, oui, même, 12, euh, presque, même euh, presque 10 ans après, j'ai retrouvé des restes de grenades sur place. Donc après 10 ans, dans un champ, on retrouve encore des grenades. À Notre-Dame-des-Landes, j'ai aussi retrouvé des, des restes de grenades sur place. Donc euh, Il faut aussi se poser la question, pour mesurer l'état ou la totalité de la violence utilisée sur place, le nombre d'armes utilisées exactement, combien est-ce qu'il y a de, de grenades non comptabilisées qui sont actuellement soit en décoration, soit enterrées dans les champs, soit perdues perdu sous l'humus Donc... Euh, vous m'avancerai pas à faire d'estimation quant à ces objets qui peuvent être des déchets ou des décorations maintenant. Ah oui, et euh, vous n'avez pas rêvé, vous avez bien vu euh, l'un des blindés de la gendarmerie euh, tirer des grenades avec son canon. Oui, oui, oui, ils ont euh, modifié... Euh, bon, le canon qui devait tirer des obus a été modifié pour tirer des euh, grenades de calibre 40, donc des lacrymaux ou des glis euh, F4. Euh, en coaxial, il a aussi une mitrailleuse de 7,62, mais apparemment, pendant, en avril, il n'y avait pas de munitions dans cette, mitraillette et, dans, oui, dans cette mitraillette, et heureusement, ou mitrailleuse, je ne suis plus très sûr. Et euh, voilà ce, que, ce auquel je pensais, mais ce sera approfondi d'autres soirs. Douée d'une polyvalence de lancement, à la main, au fusil, ou avec l'un des lanceurs de la gamme Alcetex, cette grenade a un double effet libérant le lacrymogène instantanément avec un effet brisant et cassant de 160 décibels mesuré à 15 mètres de l'impact. Il parlait donc de la Cli F4 avec le lanceur Cougar. Barrage contre le pacifisme. Un soir, dans la forêt de Sivens, une femme diaphane fait son entrée à la maison des druides. Le jeune homme qui s'y repose sursaute. c'est en ces termes qu'elle s'adresse à lui. Je ne te veux pas de mal. Il y a 70 ans, il y avait ici un maquis. J'ai tardé avant de le rejoindre. Je ne supportais plus de rester passif, car rester passif, c'est collaborer. Faire le jeu des autorités qui ont la force de leur côté. Qu'est-ce que c'est Finalement, je me suis lancé dans la résistance et je suis tombé ici. Les arbres m'ont accueilli parmi eux. Sois la bienvenue. Moi aussi, j'ai fait le choix de la résistance. Je combats un système qui menace la vie et donc la possibilité. Pour nous et les générations futures, de vivre une vie non mutilée. Ici, ils déracinent les arbres pour faire un barrage. Oui, j'ai vu des arbres que je fréquente depuis des années, être abattus par les machines de mort. J'ai vu les gens y grimper à l'aube pour les protéger, j'ai vu les tentatives de ralentir les Robocop avec des barricades et des cocktails Molotov. Quelle naïveté, vu comment ils sont équipés. Tu penses que nous ne sommes pas assez équipés Moi, je suis pour la résistance active, mais sans moyens violents. Je suis pacifiste. Pourquoi te sens-tu obligé de me dire cela, et d'un ton si supérieur Aurais-tu du mépris pour celles et ceux qui, comme moi, ne se définissent pas comme pacifistes non, aucun mépris. Excuse-moi, je pense même qu'il s'agit d'une composante indispensable de la lutte. Tu me confonds peut-être avec d'autres gens, ceux qui se disent légalistes, qui cherchent à négocier avec les autorités et se démarquer des occupants et des violents. En ce qui me concerne, je n'hésite pas à violer la loi pour défendre mes idées. Mais si je combats la violence de ce système, c'est parce que je m'oppose à toute forme de violence. Je suis donc pacifiste. Je trouve bizarre la manière dont tu te définis et dont tu te parles des autres composantes de la lutte. Nous, dans la résistance, nous ne vivons pas en légaliste, pacifiste et violent. Il y avait les maquisards qui vivaient armés dans la clandestinité la population qui nous soutenait matériellement et les gens qui au sein de l'administration faisaient des faux papiers et transmettaient certaines informations. C'est grâce à l'union de ces trois composantes il y a eu de la résistance en France. Il y aurait été désastreux de se dissocier de l'une. Votre distinction, car tu n'es pas le seul à parler en ces termes, a forcément pour effet de stigmatiser ce qu'il faudrait soutenir en priorité. Celles et ceux qui prennent le risque de menacer le bon déroulement du programme de destruction co par les autorités. Soit, mais nos situations n'ont rien à voir. Et il faut s'y adapter. On ne peut comparer le nazisme et ce que je combats. Car Sénac est un escroc, mais ce n'est pas un Hitler qui assassine à tour de bras. Les gendarmes mobiles commettent des exactions, mais ils ne tirent pas à balles réelles. C'est vrai. Mais tu m'as dit toi-même que les logiques économiques et politiques qui poussent à faire ce barrage, elles menacent la vie, et donc l'humanité. Et tu vois bien que ce barrage, il est fait contre vous, contre votre monde, vos idéaux et vos pratiques pacifistes. Si vous n'arrêtez pas le chantier, vous allez sortir de cette lutte affaiblie collectivement et individuellement. Il faut donc résister, tous ensemble, à chacun de faire ce qu'il peut en fonction de ce qu'il sait et se sent capable. Pour gagner un combat, de toute façon, il faut de tout et ne pas reculer devant l'épreuve de force. L'essentiel, c'est de ne pas se dissocier des autres. Ça, c'est faire le boulot du pouvoir. Diviser pour mieux régner. Il faut de tout, certes, mais tout n'est pas toujours possible. Ensemble, quand des gens lancent de loin des cailloux sur les flics qui encerclent les militants pacifistes enterré, c'est stupide et dangereux. De toute façon, je ne pense pas qu'il soit possible de battre l'État sur son propre terrain et je ne pense même pas qu'il soit souhaitable d'entrer dans ce jeu-là. Nous n'avons rien à y gagner. Vu le rapport de force, tu as peut-être raison, mais je crois que tu ne m'as pas bien comprise. Pour moi, le problème ce n'est pas de savoir si l'on est prêt ou pas à recourir à la violence. Ça, c'est une question personnelle qui dépend de notre histoire, de l'histoire aussi, et des circonstances, etc. Mon propos n'a jamais été de dire que seuls les matisards avaient fait le bon choix. Le problème à mes yeux, c'est que tu te définisses d'une manière qui donne le mauvais rôle à certains de tes camarades. C'est que les adjectifs définissant les différences branches de la lutte sont des catégories policières qui aboutissent en te posant comme innocent à montrer implicitement du doigt les autres comme criminels. Là, tu fais le jeu du pouvoir qui cherche toujours à discréditer ses opposants comme violents, voire terroristes. Dis-moi seulement d'où vient cette question de la violence Aurélien Bernand. En hommage à Rémi. C'est vrai que cette vallée est belle. Donc en hommage à Rémi, à Maxime et tous les autres.